Lorsque l'on parle de collaboration sur le projet, ce que l'on aimerait c'est que tout se passe de manière simple, amicale, professionnelle, sans conflit et sans résistance. Malheureusement, lorsque l'on travaille sur des projets de changement, qui dit changement dit résistance, et on est donc souvent confronté à des situations difficiles. Voilà les clés pour vous aider à y faire face. D'abord, le changement pour l'organisation, c'est quoi Eh bien d'abord, on va avoir une situation, vous voyez, de départ qui se dégrade progressivement. Puis à un moment donné, quelqu'un va prendre la décision et va dire « ce n'est plus possible, on monte un projet, on va changer les choses ». Alors pourquoi en situation de départ, les, les choses se dégradent progressivement C'est parce qu'en général, les personnes pallient au manquement. C'est-à-dire, par exemple, lorsque l'on prend beaucoup de retard, eh bien, on va rester tard un soir pour rattraper ce retard. Donc, il va y avoir des solutions palliatives mises en œuvre, mais ces solutions palliatives ne peuvent pas être viables à long terme. Et lorsque l'on prend la décision de changement, de manière étrange, la situation s'aggrave. Pourquoi Tout simplement parce que les personnes qui mettaient en place des solutions palliatives ne le font plus. Elles disent, bah, maintenant, il y a un projet avec un chef de projet chargé de cela, donc, je n'ai plus besoin, moi, de mettre en place ma solution. Puis il y a également toute la phase d'apprentissage, d'intégration des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes de travail qui font que, bien, effectivement, on a de manière naturelle cette aggravation. Donc, sachez-le, parce que très souvent, on va dire Ah, eh bien, depuis que ce projet est en route, c'est encore pire qu'avant. Ben, vous pourrez répondre que c'est tout à fait naturel que ce soit pire qu'avant, parce qu'il y a phénomène d'apprentissage qui prend du temps et surtout les solutions palliatives qui souvent ne sont plus mises en œuvre. Puis une fois que l'on aura euh, mis en œuvre et que les gens se seront appropriés les nouvelles méthodes, eh bien on va arriver sur une phase dite de rebond. D'accord Donc ça va être surtout pour tout ce qui est projet de changement organisationnel, euh, installation d'un nouveau logiciel de gestion par exemple. Euh, voilà, il va y avoir, on va passer par ces différentes phases. Et les résistances, vous pouvez l'imaginer, elles ne vont pas se développer quand tout va bien. Elles vont se développer au moment où l'on va prendre la décision. Dès que l'on va prendre la décision, les gens vont passer du stade « le changement c'est bien, c'est une évolution, c'est du progrès ». Au stade, oui mais c'est un grand bouleversement, c'est un désordre, ça me dérange parce que ça remet en cause mes habitudes. Et donc à partir du moment où la décision de changement sera prise, il y aura très souvent des résistances. Parce qu'en fait, la courbe du changement, cette fois pour les individus, suit à peu près les mêmes étapes que la courbe du changement pour l'organisation dont je vous ai parlé juste avant. En phase euh, initiale, situation initiale, on est dans une situation de déni. C'est-à-dire que les personnes, finalement, elles ont mis ces solutions palliatives en œuvre et puis elles ne se rendent plus compte finalement que ce sont des solutions palliatives et que finalement la situation n'est pas idéale. Une fois qu'on va prendre la décision, là, les résistances vont émerger. D'accord En disant oh, « Non, moi, je ne veux pas que ça change. D'abord, il n'y a pas de problème. » D'accord Ou alors « J'aimais mieux, comme on faisait avant. Je suis triste, voire je suis en colère. » toutes ces résistances et puis nous allons avoir une phase d'exploration où les personnes vont se dire non j'ai pas le choix ou alors j'ai envie et vont tester ce qu'on va leur proposer et enfin on aura la période d'engagement donc cette courbe euh, c'est une courbe dite courbe de deuil qui est en fait un processus psy psychologique qui est dans chacun de nous simplement il y a des personnes qui passent par ces quatre étapes beaucoup plus rapidement que d'autres mais en tout cas, c'est un processus psychologique que l'on va rencontrer face à n'importe quel changement. Par exemple, si vous déménagez, vous avez beau déménager pour une maison plus belle, plus grande, avec un plus grand jardin, vous voyez bien que le changement qui est la phase de déménagement, c'est une période difficile. Donc, pour tous les changements, on va passer par ces différentes étapes. Les résistances donc se manifestent dans l'étape 2, comme je vous l'ai dit. Et il y a donc quatre grandes formes de résistance qu'on rencontre sur les projets. Il y en a probablement d'autres, mais on va déjà se concentrer sur ces quatre-là. La passivité, c'est-à-dire que la personne dit oui, oui, mais ne fait rien. Les objections, la personne qui n'est jamais d'accord et qui dit toujours c'est impossible, on l'a déjà fait, etc. Les jeux politiques, alors ça c'est la personne qui semble d'accord avec vous, mais va aller voir euh, votre supérieur, ou d'autres personnes pour essayer finalement de les monter contre le projet via des processus d'influence. Et enfin, le conflit ouvert. Donc là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. La personne nous dit ouvertement qu'elle n'est pas d'accord. Alors, dans ces quatre situations, en tant que chef de projet, que pouvez-vous faire Alors, la passivité, souvent, elle arrive parce que la personne, en fait, est encore en, au stade du déni. Et elle pense que ça ne va pas se faire. D'accord Elle se dit « Oh, mais pff. souvent, il lance des projets, puis finalement, ils change d'avis. Donc, je vais dire « Oui, oui, mais je ne vais pas trop m'investir parce que de toute façon, ce sera du temps perdu. » Et c'est aussi souvent une personne qui ne voit pas pourquoi il faut changer. Donc, notre objectif à nous, ça va être de la faire passer en phase 2, c'est-à-dire de lui démontrer que si la décision est prise et que, oui, il y aura de toute façon un changement. D'accord Donc, pour la faire passer en phase 2, quand on est dans une situation de déni, le mieux c'est de montrer des preuves et de lui dire Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, voilà tel, tel cas de figure où ça ne fonctionne pas. La décision est prise, cela va changer à telle date. Et là, vous allez avoir cette personne qui, brutalement, est en situation de déni, eh bien va rentrer en phase 2 on en disant Ça y est, la décision est prise et souvent est à ce moment-là en résistance. Et souvent, l'étape suivante pour cette personne, c'est de dire ah Oui, mais moi je ne suis pas d'accord. « Je ne suis pas d'accord parce que c'est impossible, parce qu'on a déjà essayé. » Alors, les personnes qui ont ce type de résistance, d'abord, il faut les écouter, parce que peut-être qu'elles ont raison. D'accord Si vous les avez prises au sein de l'équipe projet, c'est qu'elles ont une expertise. Et la difficulté pour vous, ça va être de faire le tri entre les vraies problématiques que la personne soulève et une objection de forme, parce que juste la personne n'a pas envie de faire. Et d'autant plus que ce n'est pas forcément votre domaine d'expertise. Donc là, deux solutions. La première, ça va être de demander à la personne des cas réels où son objection, elle peut la démontrer. D'accord Est-ce que tu peux me ramener des dossiers où ça c'est démontré Est-ce que tu peux me ramener l'article de loi où c'est démontré Et puis parfois, quand vraiment ben, la personne a une technicité telle que vous ne savez pas si euh, c'est juste de la résistance, si réellement il y a une problématique technique et euh, eh bien vous pouvez faire appel à un autre expert d'accord et voir via ah, bah c'est pas grave tu me dis que la machine ne peut pas le faire très bien on va faire venir le spécialiste du fournisseur de chez le fournisseur d'accord qui connaît parfaitement la machine et on va voir avec lui euh, si on peut faire ou pas d'accord on va voir avec lui quelles seront les solutions techniques l'autre manière de faire c'est aussi euh, de lui demander une solution d'accord puisque tu me dis que c'est impossible quelle solution tu peux me proposer Si la personne travaille réellement sur une solution, on peut se dire qu'il y a une impossibilité technique. Si la personne vous dit simplement euh, euh, Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, ou voilà, bon là, vous pouvez vous dire que c'est une résistance au changement. Donc l'idée, c'est cette fois de la faire passer en phase 3, d'accord En phase d'exploration, et de lui dire Bon, ok, tu n'es pas d'accord, mais peut-être que tu peux juste essayer, et au moins tu pourras me dire précisément ce qui ne va pas, d'accord Et lorsque l'on va arriver à faire passer cette personne en phase d'exploration, on va au moins être sur quelque chose d'un peu plus constructif, parce que peut-être qu'elle va revenir avec vous avec une liste énorme de tout ce qui ne va pas dans votre solution, mais on peut se dire qu'au moins, elle aura réellement étudié cette solution. Et après, vous pourrez travailler sur chacun, chacune de ces objections pour voir si c'est une objection réelle ou si c'est juste euh, une, une, une résistance au changement. Ensuite, les jeux politiques. Alors là, les jeux politiques, la difficulté, c'est qu'on ne les voit pas tout de suite, ces jeux politiques, euh, puisque ben, la personne en face a l'air tout à fait euh, convaincue. Et comment est-ce que l'on va faire pour éviter les jeux politiques On va surtout les anticiper, plus que les résoudre. Pour les anticiper, en première phase, dans la phase vraiment euh, situation initiale, au moment où ben, on va les communiquer énormément vers les personnes en leur expliquant quel est le problème. Donc, vraiment, la communication, c'est le moment de leur montrer qu'effectivement, il y a un problème et qu objectivement, ils ne peuvent pas rester dans le déni. Ensuite, on va encore communiquer vers les personnes qui sont en résistance pour leur faire comprendre qu'elles ont beau être en résistance, le projet se fera. Donc, encore une fois, on va être en phase de communication. Et en phase 3, en phase d'exploration, on va continuer à communiquer, notamment sur les essais qui sont réalisés, les bénéfices qui peuvent être constatés. Et vers qui va-t-on communiquer Toutes les parties prenantes, parce que comme ça, les jeux politiques ont moins de prise. Vous voyez, si quelqu'un dit du mal de votre projet, mais que vous, de votre côté, vous avancez des éléments concrets, les personnes, elles vont savoir faire la part des choses. Et puis, surtout, surtout, on communique vers la direction, pour s'assurer que la direction est en permanence, toutes les informations et que les jeux politiques ne puissent pas avoir de prise pour qu'un décideur change finalement d'avis, parce que quelqu'un sera allé lui dire telle ou telle chose négative sur votre projet. Dernier élément, les conflits ouverts. La salle mérite d'être claire. Alors, soyez rassurés, les conflits, c'est rare. Et quand ils se produisent, c'est que la personne, elle est presque, c'est la dernière, dernière étape avant qu'elle bascule en phase d'exploration. On peut se dire que la personne se met en colère, c'est vraiment cette dernière manière de résister. Et donc finalement, très souvent, après cette étape de conflit ouvert, on va pouvoir passer sur des éléments plus constructifs. Il y a quand même comme exception des personnes qui sont irréductibles et qu'on n'arrivera pas à convaincre au projet. Mais pour ce qui est des personnes qui finalement euh, résistent au changement et c'est simplement qu'elles ont du mal à passer cette courbe de deuil, vous verrez qu'à la suite d'un conflit ouvert, très souvent la personne reviendra vous voir en vous disant ⁇ bon, je me suis énervée lors de la réunion, mais bon, je suis un peu désolée, euh, euh, bon, et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir avancer ?⁇ Donc l'idée c'est que ces personnes en conflit, on va les faire passer en phase d'engagement, en phase d'exploration. Puis ensuite, espérer une phase d'engagement parce que sachez que c'est aussi ces personnes-là qui, une fois convaincues, seront probablement vos meilleurs porte-parole.